Alors bonjour Pascal, euh, est-ce que tu viens du Grand Nord, toi aussi, comme tous les autres, là Tout à fait, je viens de Menon, exactement, oui. Ah 87 Tu traversé toute la France, là Non, je, moi, je, c'est-à-dire j'habite depuis 87 dans le Midi, mais je suis, euh, je suis euh, natif du Canada. Ah, donc tu es, es, es venu habiter ici, d'accord. Voilà, tout à fait. Et euh, tu habites de quel côté, dans le Midi Je habite à côté de Montpellier, ah oui, c'est à Lunel, exactement, à, 20, à 25 km de Montpellier. Donc tu dois connaître la Rockabilly Night tout à fait. <rire> okay. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton nom de scène Alors, mon nom de scène, comme sur le profil Facebook, c'est Pascal Double Bass. Enfin... Double Bass. Alors, rappelons que Double Bass, ça veut dire Contre-bass. Contre Pourquoi le choix de cet instrument N'est-ce pas une contrainte pour les déplacements si, tout à fait. Mais euh, au début, j'étais saxophoniste, je jouais dans un groupe qui existe toujours, ça, ça, qui s'appelle The Sars Ok. Et euh, donc, je suis venu à la contrebasse quand je suis venu habiter ici en 87. J'ai récupéré la contrebasse en fin de compte du euh, contrebassiste, ouais. qui avait carré carrément arrêté de jouer définitivement. Et je me suis venu à la contrebasse en autodidacte. D'accord. Pas de professeur Non, tout à l'heure. D'accord. Et... <rire> Qu'est-ce qui te motivait Tu avais une idole hein, quand tu étais jeune bah ben, forcément, euh, c'est pas parce qu'il y a Cliff, mais Gene Vincent et Johnny Burnett. Ah et Johnny Burnett, ouais. C'est mes okay. idoles, après, je les aime tous, hein, mais bon, si je dois en mettre un, ouais. en avance. Serait... Tu nais dans une famille de musiciens Non, du tout. Pas du tout. Je piquais les disques à mes parents et c'est comme ça que j'ai découvert le rock and roll. Ah ouais, d'accord, ouais. Tu as déjà joué avec Cliff, non Non, c'est la première fois. Euh, je suis dans un autre groupe avec Denis, avec Valet Denis, ouais. avec euh, Alois and The New Swingsters, Donc encore avec euh, The Stars On Earth, ouais. euh, puis bien d'autres groupes comme uh, Charlie and the full, full Moon Cat, euh, The Susie Dice, enfin... Okay. Euh, euh, et merci pour cette mini interview et à tout à l'heure pour le concert. c'est